Salut, bienvenue pour ce troisième épisode consacré au Cold Wallet, Ledger, Nano S et compagnie. Si tu n'as pas vu les épisodes sur le Arcos Safety ou sur le Cool Wallet S sous format de carte bleue Bluetooth, je t'invite à aller les voir également comme alternative à ce Nano S ou au euh, ledger blue que je n'ai pas là par contre sous la main. Si tu ne l'es pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube ainsi qu'à la newsletter pour voir les vidéos avant les autres ici sur la rubrique tout en haut à droite de langue de geek.fr. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais me mettre donc en position, voilà, fond vert avec une découverte en même temps. Que vous euh, de ce nouveau Ledger Live. Alors Ledger Live ce n'est pas un nouveau produit mais c'est une nouvelle interface web. Vous le savez dans euh, le euh, live que l'on anime une fois par semaine le Crypto Live. On a souvent critiqué ce produit d'une part pour ces deux boutons dessus qui sont, et euh, ça je continue et je persiste, pas du tout pratique pour valider puisqu'il n'y a pas de bouton validé. Pour valider on fait comme ça avec les deux avec les deux doigts ainsi que la petitesse de l'écran et il faut faire défiler comme ça rubrique par rubrique avec un affichage quasiment monoligne. Euh, je pense que la volonté originelle était de faire un produit qui ressemble à un produit familier c'est-à-dire la clé USB et qu'au final et eh bien ça donne une ergonomie complètement ratée. Il n'y a qu'à aller à la maison du bitcoin euh, pour se rendre compte que la notice pour se servir de ça rentre sur une page à quatre entières. Quant à notice c'est une page à quatre entières avec 10 ou 12 étapes c'est que tout simplement l'ergonomie du produit euh, pour moi est ratée en tout cas au niveau simplicité. Allez, on va voir quand même la nouvelle interface qui amène a priori beaucoup de nouveautés, euh, beaucoup de beauté, beaucoup de simplicité puisque il y avait un autre problème qu'on a souvent critiqué, c'était euh, la faible capacité de stockage des applications qui pouvaient manager une crypto-monnaie ou une autre. C'est-à-dire que grosso modo, une fois que vous aviez mis du Bitcoin, de l'Ethereum et du Zcash là-dedans, eh bien pour installer une quatrième ou cinquième crypto-monnaie, vous étiez obligé de désinstaller une application pour en remettre une autre. Alors, on sait pour les puristes et les défenseurs de Ledger, on ne perd pas crypto-monnaie quand on désinstalle l'application mais honnêtement pour une application sécurité sans parler du nombre de patchs, euh, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle qui y ait des patchs perpétuels sur ce produit là euh, je sais qu'au final c'est une bonne nouvelle mais c'est inquiétant qu'il y en ait eu autant que ça ça pouvait annoncer aussi une mauvaise nouvelle du fait que le produit d'origine n'était pas spécialement sécurisé. Allez c'est parti pour, pour Ledger Live vous allez sur ledger.com euh, slash live vous n'avez même pas besoin de taper tout ça et vous arrivez sur cette page web là je voulais déjà Installé pour euh, les besoins euh, de la vidéo. Il est disponible sur tous les systèmes d'exploitation et il couvre donc le Nano S à une centaine d'euros et le Nano Blue qui n'est plus produit a priori dans ce que j'en ai eu dans la newsletter Ledger. Ça veut bien dire qu'il y a des nouveaux produits, euh, on va pas se mentir qui vont arriver tôt ou tard, hein. je pense qu'ils sont un peu au courant des problèmes ergonomiques de ce produit là. Pour nous faire un beau produit avec j'espère un troisième petit bouton validé et puis un écran un petit peu plus grand et un petit peu plus sympa pour rester en tout cas le leader incontesté du marché. On a a priori euh, des supports de plein de nouvelles cryptos, on a le ARC, le Bitcoin, euh, le NEO, le Peercoin, le Vercoin, le Viacoin, le Zcash. Je vous laisse aller euh, consulter la liste et bien entendu entendu tous les jetons ERC20 basés sur la blockchain Ethereum que vous pouvez aller stocker directement dedans euh, dès la fin de vos Si haut, j'ai déjà donc installé l'application qui ressemble à ça au premier lancement, Welcome to Ledger Live, pour le reste je n'en ai vu que des captures d'écran et je découvre pour une fois en même temps que vous. Donc initialiser un nouveau Ledger puisque celui-ci est tout neuf et n'a jamais été Utiliser, mais ici, euh, on pourrait euh, utiliser, bien évidemment, un ledger que vous avez déjà configuré, utilisé avec l'ancienne interface. Donc ici, on va dire qu'il est nouveau. On est bien sur un nano S connecter le ledger, appuyer sur les deux boutons simultanément et presser le right button to configure as a new device et choisir un code pin donc entre 4 et 8 caractères et bien on va faire ça donc ici vous pouvez voir sur le ledger il me demande configurer un nouveau donc j'appuie sur oui donc ensuite le ledger va nous présenter les 24 mots un par un Il va falloir les écrire sur un papier sur le carton fourni dans la boîte dans votre logiciel de gestion de mot de passe qui passe et compagnie là où vous voulez en tout cas vous les mettez en lieu sûr et vous ne les perdez surtout pas et vous faites en sorte qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Ensuite il va vous tester, il va vous demander par exemple le mot numéro 3 et le mot numéro 12 pour vérifier que vous les avez bien notés et ensuite enfin le ledger sera initialisé donc et le code PIN et les 24 mots donc je suppose qu'on arrive sur l'étape où, où on serait directement allé si mon ledger n'avait pas été neuf et si vous l'aviez déjà initialisé, c'est-à-dire vous aviez déjà choisi et le code PIN et la passe phrase. Donc ici, avez-vous choisi votre propre code PIN Oui. Avez-vous bien choisi votre recovery phrase Oui. Et est-ce un ledger authentique Vérifiez maintenant, connecter et unlock. Donc je connecte mon ledger, sa turbine sur le côté et on arrive ici. Ah, la célèbre interface j'ai envie de dire la plus euh, pourrie du monde on a l'impression d'être en, en 1980 euh, mais bon bref on fait de la sécurité on fait pas de la déco Bla bla bla. donc continue euh, nouveau password data storage on new computer including name balance transaction public adresse euh, donc a priori c'est optionnel donc voilà un nouveau password qui va aller protéger des données qui cette fois-ci sont stockées dans votre ordinateur et non pas dans votre ledger. Donc a priori combien vous avez de monnaie parce que je crois que maintenant sur la nouvelle interface on peut faire du véritable suivi de portefeuille. Encore une fois un mot de passe à ne pas perdre si vous le définissez donc faites bien attention à ça à choisir le mot de passe qui va bien. Donc là je vais mettre un bidon que je changerai par dessus pour la vidéo on va mettre... À hop voilà euh, continuer alors ledger will automatically collect technical info hein, et vous voyez que vous avez super euh, le choix voilà donc euh, là on n'est même pas sur du windows 10 c'est on collectera des données un point c'est tout ensuite euh, partager mon analytics euh, Ok, ah, là on peut l'activer ou le désactiver et on peut reporter euh, les bugs pour que Ledger les vérifie. Euh, ok, donc... Euh Allez, on va laisser ça activer, félicitations donc votre device is ready, on va enfin pouvoir installer ça. Donc voilà avec, euh, si vous n'êtes pas un manchot pour noter les 24 mots, ça prend à peu près euh, 5 minutes. Euh, faites faire ça par l'oncle cloné. dimanche midi euh, qui n'arrive toujours pas à voir la différence entre un MMS ou un mail ou qui ne sait pas copier-coller euh, pour la 115e fois où vous lui expliquez euh, les photos de l'appareil photo du dossier DCIM vert le mes documents dans son Windows. Vous verrez qu'à mon avis ce sera un petit peu compliqué.